Je m'appelle Barbara Gomez, je suis enseignante-chercheuse, conseillère de Paris et je suis une des porte-parole de la famille pour l'élection présidentielle. Les tartines à euh, euh, beurre salé pour le coup. <rire> Les tartines chaudes de beurre salé, ça s'appelle le matin. Le, le besoin d'être utile, voilà, l'envie d'être utile, de faire quelque chose de, de ma vie quoi. Les jours heureux, c'est euh, un monde avec plus de justice sociale. Euh, C'est euh, une France où, euh, on peut, euh, où les travailleurs sont émancipés dans leur travail et à l'extérieur du travail. Euh, C'est euh, un monde où on n'a pas besoin de se soucier euh, des euh, frais de santé quand on est malade. Euh, C'est un environnement où on peut euh, exercer une activité professionnelle, mais aussi euh, pouvoir avoir une vie amicale, familiale, associative, épanouie voilà, je pense que euh, on a eu plus de justice sociale, plus de, plus de temps collectif. Alors évidemment il y a un sujet qui me touche encore plus particulièrement, mais c'est parce que c'est euh, lié à mon militantisme, c'est à mes recherches, euh, recherches d'universitaires, c'est le sujet des travailleurs des plateformes, et euh, je sais que euh, Fabien Roussel est très attaché à, à défendre ces euh, nouveaux prolétaires, dont euh, les conditions de travail risquent finalement de se généraliser à toute la population. Je sais que si euh, Fabien Roussel, ou plutôt même quand Fabien Roussel sera président de la République, euh, les plateformes euh, numériques de travail qui surexploitent les travailleuses et les travailleurs parmi les plus précaires de France et du monde euh, verront enfin leurs droits sociaux être respectés, avoir accès aux droits du travail, à une sécurité sociale forte et être respectés euh, dans leur travail. Et ça, pour le coup. Ça me rendrait extrêmement heureuse, puisqu'on parle des jours de heureux. Populaire.